Ah oh, mais il y a Fredouette. Vas-y, Est-ce que, que tu peux... Plus, Juste, euh, Charles, est-ce que tu peux redire « Je te dédie toutes mes victoires » mais avec l'accent de Cabrel <rire> Je ne te ferai pas ce plaisir. <rire> je Allez... te dédie toutes mes victoires. Je te dédie toutes mes victoires. Je te dédie toutes dédie mes, tout <rire> mes <victoires. rire> ah, Andalousie, je me des bordées de <rire> cactus. <rire> de <rire> cactus <rire> euh... <rire> <Ce> minus. <rire> Ils sortent d'où, ces acrobates Allez, au costume, monopapier Mon dieu J'ai jamais Eh <rire> ouais. hey, Mais, hey, mais Armington, il est invisible sur le sol. <rire> c'est ça. Ouais. <rire> oh, wow. vrai, hein. Trop fort le mec <rire> Comment tu fais Comment tu fais pour jouer du coup euh, je, ah je galère, oh, galère coup, je un peu. Bon, Je l'enfer. J'ai même pensé. <rire> mais c'est ça, à chaque... À chaque oh non Oh oui Deux salles, deux ambiances. Ah, bah non! Couchard. Ça n'est pas très sympathique! Non! Couchard. Ah, coucou hey vas... Ah, Mais non! Oh Et voilà! Qui a fait il... fait ça Gros boloss! Oh Diddle, je t'ai sauvé la vie! Ah, bah non! On va rendre faire DR! Hein. Oui! Oh Allez, s'il te plaît! Oh putain! No non! mais casse-toi! Oh merci, Arlington Ah oh, Arlington tu m'as sauvé la vie! <rire> je te didirai ma victoire si jamais je gagne! <rire> je... Sinon, je te dirai ma sympa. défaite! Tu peux que Tu peux dire comme Zinedine Zidane. <rire> Putain mais j'en ai marre des euh, boss. De euh, dire ma victoire. Pourquoi il y a des je boss dans ce jeu De dire ma victoire. C'est <rire> <absolument> <rire> bien. T as, t as, mais le Brésil, oh, c'est une, enfin... une grande équipe. Voilà. Aujourd'hui on a gagné. Ronaldinho. Tu sais qui... euh... Putain Didot, et, Ronaldo. Un peu que autre. et Armington aussi d'ailleurs. C'est un peu la honte. Ah hey, mais Charles a une personne qui peut voir sa C'est quoi ton problème avec Mais j'ai rien dit, ça va. Tout De suite l'agressivité mais... Mais... mais on est où là Je vous le demande Mais pourquoi tu parles comme c'était dans le confessionnal de Secret <rire> Story Mais <rire> on est où là Mais Fly Ah bah merci Oui Ah non Mais oui. Fly Mais casse-toi De rien Mais qu'est-ce que tu fais Balkany West Mais pas là <rire> Mais hein. il est trop Laisse-le, il boude Moi je boude, j'arrête de jouer, voilà. Voilà, en plus avec la casquette ça le fait vachement Voilà J'arrête de jouer, m'en fous Du coup pour toi ta casquette elle est sur le devant ou sur le derrière Elle pointe vers là où je regarde Oh... She f énorme. It faces the, the, the right way <coughs> Putain Char Charles est première, waouh eh oui bon, Envoie bon un message bon. à Aya maintenant, histoire que ce soit vrai oh, T'as un problème Ah non pas du tout Oh là, ah Oh merci Est-ce est que c'est le je bon terrain au toi sur Golf with your friends, Ah bah super va. Mais Diddles, qu'est-ce que tu fais là On est où en fait Diddles Dis-moi. On est sur le bon côté du terrain. Je n'ai aucune idée d'où je vais, c'est merveilleux. Pourquoi j'ai fait ça On m'a contenté de terminer cette fois. Je vais faire ça, voilà. Comme ça on... Ah bah, ah, bien. J'aurais dû faire ça au début. Ça me perturbe, Armiton, invisible. Pourquoi j'ai fait ça Ça me perturbe aussi. Mais faut pas être con aussi. Mais, mais calme-toi, toi. toi. <rire> J'avoue, t'es tellement vénère, on dirait moi. Tu tiens le toi? club à l'envers depuis le début et tu parles. Oh <rire> oh Je dis ça alors Allez, s'il te plaît, putain, mais vas-y, mais. En plus, j'ai été troisième. Hein. On se campe sa race un peu là. Comme ça. As de la partie d'avant, la partie de dans le mini golf. Ouais, personne personne la vie. <rire> mais, mais pour aussi, moi, c'est la map du mini golf. Bien. Ben alors, écoute, écoute euh... tu joues bien. Oui. Mais je la connais par coeur maintenant, et je la rate quand même. Oh c'est triste. Ouais bah c'est un peu ma vie. <rire> Waouh. C'est ma vie Mais casse-toi Oh il est chiant ce trickshot. Moi je vous observe hein, d'abord. Ah oui ça a repris, <rire> merde alors. Euh, il est où le terra... le, le flag Le terrain. Ah ouais, l'enfer faut arriver par... Ah oui, oui, oui. Moi j'ai réussi. Oh non <rire> T'as quel âge, franchement T'es pas censé être mon frère Allez, René. yes Oh oh... Je l'ai passé avec une chance, oh, scandaleuse. Scandaleuse. Oh, oh. Mais oh, comment oh. j'ai pu ça C'est pas possible. Non mais non. Mais putain Boogie. Boogie Boogie <rire> Putain de... <rire> allez, stop plaît, stop play. allez le jeu, plaît. Merci. Maraise. Mais non Oh yes, oh, oh bon. putain, oh Dieu merci. Arrête, joue mieux. Oui, d'accord. <rire> Alors, je, je, ah oui, je pardon. Le pour le tout, je viens tomber. NON Ça a oh, trop bien marché Flingue, flayaya tu Tue-le non, non, non, non, <rire> parce que moi je suis pas comme ça. Moi je ne m'abercerai me, je me, je pas à ce genre de. Tu veux pas de comportement. Tu veux pas. Bah tu devrais. Bah non, je ne suis pas un lâche. Oh, ouais. <rire> Ça, en fait, ça voulait dire quoi ça on, on connaît euh... tous ici, hein ah Bah on va se calmer Oh, y'a un, chari <rire> un chariot. C'est quoi ce chariot Pourquoi il y a des chariots Non, arrête-toi Arrête-toi Arrête-toi ah, merci. Non, bim. <rire> pourquoi y avait une arête juste là okay. Attention oui, au je... chariot, hein. <rire> C'est trop mignon. Tu m'as raté, bolos. Tombe pas, tom pas. <rire> Putain, il <rire> y a Arlington qui est invisible, on sait pas Alors, pourquoi. Il y a un fantôme trop loin qui est trop mignon. Ouais, mais, mais non, y... Y... on veut oui, on peut voir le fantôme. Le fantôme. Oh, bah, le fantôme Le fantôme mais non, mais Le fantôme tu le verras là, après, et il te fera chier ton <rire> Tombe pas, tombe pas Ah oui pas. non mais faut pas bourriner Francis, c'est euh... <rire> Chut <rire> Ok Chut Chut J'ai peur du chariot. <rire> non c'est bon là, t'es safe. Et là oh. y'en a un autre qui te lâche un drift. Bim Allez Pense oui. à Armington Ah non il bug... Ah il bug non, chez non, moi en fait fini. Non mais tu bah bug chez moi, je pas te pas vois à côté. Trouvé, chez moi je bug aussi. Mais... Oh, là, là, oh non merde. pas le fantôme mais... mais il a l'air trop génial Non ça... Eh salut Fred <rire> Ça va Bien et toi <rire> Tranquille hein. Ah au revoir Je faire du sur place Ça c'est ma petite passion dans la vie Ah Quoi, à chaque fois, 4 bah, j'ai l'impression que tu essaies de me faucher alors que. Mais, mais t'es pas le centre du monde Arrête Mais vraiment <rire> C'est bizarre Mais non, mais euh, c'est pour une raison simple, c'est que de toute façon, il va partout sur la carte. Donc voilà. forcément, il est à un endroit où. Non, mais en fait, en fait, je visite pour que les viewers puissent voir les, les, les maps. Ça, ça doit être ça. C'est pour, pour ça <rire> que c'est un stream découvert. Oh, oh c'était joli Oh, c'était très joli ça Je suis plus dernier Waouh C'était très très joli comme play de part. Bravo à moi. Waouh <rire> Putain. Ah, bah il faut bien quelqu'un qui me soutient ah ici! Bande de salauds! Qu'est-ce que c'était que ce, ce français? Allez. On est parti. Ah, merci Charles! Oui. Mais. Mais. <rire> pardon, donc, hein. Mais ça se fait pas! Ah, je suis désolé, hein, j'ai oh, Je suis un à je l'ai rapproché. Quoi ton putain de problème? Qui? Mais il faut aller où en fait? Je comprends pas. Il faut passer mais le looping j'allais de l'autre côté moi ah c'est <rire> dommage mais pourquoi t'as fait ça mais parce que j'ai été euh, déséquilibré par euh, mon camarade flyaya camarade il est quand même bien traître hein ce camarade ouais c'est vite dit hein voilà ouais, oh fred oh oh nice pile c'était c'était millimétré c'était chirurgical c'était euh, tiger woods quoi c'était tiger woods <rire> c'était tigre bois c'était tigre bois <rire> oh mon dieu oh joli <coughs> Ouf, je suis vraiment désolé, C'était Rory McKillor. Non, non, Fly, c'est bon. Je connais pas Zé. Évidemment, le... je suis pas désolé. Oh ça, tu entendre Boing, boing, boing. Fly, on est dans la merde tous les deux. Oh <rire> yes Pourquoi, Pourquoi j'ai fait ça putain, j'ai visé pile le truc <rire> Je savais pas que c'était possible. En fait, je vois pas ma boule et du coup. Oh pas yes Oh, ah, j'aurais aimé. <rire> nice. Oh J'ai fait deux rebonds dans le sol euh, en dessous avant d'arriver. C'est parfait. Non Ah mais oui, il faut viser Est-ce que, est que je boue ou est-ce que je la joue safe ah. Non. On va faire ça. Hop. Bon, On voit les possibilités de speedrun bon. de ce jeu. Ah bon, mais euh, c'était de la merde de viser. Oh Oh Ok, nice. C'est toi Balka qui a fait ça, oh okay, nice. toi, a fait ça Oui. Je, je te vomis. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait Tu m'as sorti, sorti du truc Ah non c'est pas moi qui t'ai tapé, je t'ai pas touché J'ai pas touché oh. Alors pourquoi, pourquoi tu dis que c'est toi alors Mais parce que je pensais que t'avais dit Waouh quel joli play de la part de, de la personne Mais qui est première sur la map Mais Oui c'est pour ça ça m'a surpris tu vois, j'étais pas prêt Oh <rire> Mais Fly <rire> Oh mon dieu Mais Fly je suis désolé, j'arrête. Ouais, il fallait être un peu plus de puissance. Non mais je peux pas être première avec toi, c'est pas possible quoi. Allez. Mais je, je... Oh Fred Oh c'est moche ça. ça. C'est moche. Non. Moi de toute façon je serais dernier euh, avec Diddle. Non Non Strokes pour ça quoi Pas comme ça Zinedine Pas comme ça Zinedine Pas comme ça Zinedine Allez Fred. Pas comme ça Zinedine Mais sérieux euh, Divulcal qui se fout de ma gueule, forcément. Vrai. <rire> Mort Charles, bah ouais, super. Alors, ça, j'étais première à la base. Mais Flo -Yo -Yo étant nul. Allez, mais allez, mais. Y'a la map qui a buggé, je suis désolé Y'a la map qui a buggé. Yes. de pourrir la game des autres. En tout cas. C'est comme dans la vraie vie. <rire> oh Oh mon j'suis de mais attends mais il mais... euh, y a Armington, euh, c'est tellement un traître quoi. Magnifique. Ah non, dommage. Tu le vois pas, tu, tu butes dessus parce enfin, que il y a son nom en blanc en gros quand même hein, donc ça va. <rire> ah bah, mais Dans nous les... aussi on est <rire> miopes. on est tous bigleux sur ce serveur de con. Ah non, moi ça va. Oh mais ah arrête Toi t'es blanc à alors forcément A ah défaut de voir du bouillon, on peut bien défaut, Mais on t'emmerde ouais. mon petit canard poireau <rire> <rire> <rire> Mais mon petit pote Mais quoi Mais je me suis fait que par un cerf Non c'est un boucle, mais pardon un bouc! Arrêtez de dire que c'est un C'est un bouc! Oui, non mais ça va, un monsieur! C'est un, ma... un... un, quoi un, book, <rire> un mais pourquoi vous dites que c'est un cerf ou un renne ou autre chose? Je comprends pas! Non mais qu'est-ce qu qu son ouais. qu'ils qu sont cons! qu'ils sont cons! Oh mais oh merci! Oh merci! bois! C'est boué! C'est boué! C'est Stop te plaît, s'il Yes! beau game! C'est Oui! Mon tu m'as tellement pourri, Fly mais tu mérites même pas de être mon ami! C'est Par Par tu, sais, tu, sais, tu disais hier! Ah, <rires> oh, c'est mo oh, moche ça, Diddles! Ah, je tente les Et je suis dernière! Quoi? <rires> ah non, c'est Diddles, ça va! t'es <rires> ah, <tu rires> dernière avec moi, Mais j'étais première suis... toute la game! C'est quoi cette Toute la game! Ah, bah, j'étais première pendant 3 maps! <rires> <rires> non! Pendant la moitié de la game! Mais on vient de l'atteindre la si moitié! Oh, arrête un peu là, Balkany West! Avec vos méthodes! <rire> faut passer où là Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bah, en fait, tu vois le truc au milieu, il y a que la con. Oh, trickshot oh, mais mais... oh, putain Non ah je, suis aller aller. Je cette... voilà, oh, ah, je vais. arrêté ca... avec cette voix là, mon dieu Ah mon dieu Mais voici, il faut aller Mais droit devant, Flyaya putain Ah, je vais casser mon avait clavier Horrible, il devait être Ah, mais non Mais c'est pas vrai ah oui, c'est le... c'est un groupe de musique ça. Moi ouais, oh, je suis ravie ouais, okay, moi. Moi ouais, ouais, je suis perso. Allez, s'il te plaît. Non, mais putain, mais putain, mais. Je sais pas où est-ce que je t'ai allé. Mais je comprends pas par où vous êtes passé. <rire> mais en fait, Mais on mais est, on est passé, passé sous le, le fly. Appuie <rire> sur C, et <rire> puis balade-toi, et puis tu vas comprendre. Sous, sous le, le sel. Je te dise, moi. Ah mon dieu, <rire> d'accord. Mais oui, tu as l'air d'être aussi loin. Mais où est-ce qu'il est mais t'es bête Il est au début <rire> Mais t'es <rire> bête Charles, <rire> je sais Chir, pas, gars, il y a un livre à droite suivi, tu vois. Quoi, Alors... genre zéro chill <rire> <rire> J'entends des choses. <rire> ah, un peu trop fort ça, Fallen. Euh, euh, ouais, non. Un peu bourrinateur. Un chouïa trop fort. Ah, ça c'est mieux. Putain, quelle bête. Là, tu fais un ah, petit rebond. Ah horrible, mais on ah, dirait tu, tu je sais pas, on dirait que tu laisses de la pestilence derrière toi. <rire> c'est avec ton oh, chapeau, il y a un œil dedans. En le santé, le, le mec, c'est un truc que vous pouvez équiper quand vous euh, le débloquez. Ouais, moi aussi, j'ai ça. Bah voilà. Parce que moi, c'est je. Mais Ah <rire> Salut, pas Salut La yaya <rire> Toi aussi, tu m'as poussé, alors. Euh, Quoi alors, Mais, mais non, oui, poussé, je t'ai pas poussé, on s'est juste cogné, espèce de bolos Bah <rire> oui, donc on s'est poussé mutuellement. Mais habituellement. pourquoi est-ce que j'ai l'impression oh que en train Oh, trickshot oh, Trickshot de ouf Quoi Oui Soxobaïté. Parfait. Allez. Soxobaïté. Euh... Oh, merci Oh, merci J'en ai marre. Merci, Fredois. Pourrissez-vous entre vous, là, un peu. Bah, moi, il m'a bon. aidé, donc euh, je suis content. J'ai ouais, fait un pain, pas, hein. Oui, c'est parce que je suis gentil. Oh, merci. Alors Oh, joli, ça. Oh, de ma... oh ah, non, ouais. oh, moche Oh, moche Non. Oh, je suis désolé pour toi. Mais non, mais ça n'est pas grave. Je suis toujours 5 points devant toi. C'est vrai. Bravo... <rire> bravo à toi, d'ailleurs. Félicitations. Alors, est-ce que c'est dans le chaudron, ou est-ce que oh c'est une mauvaise idée Ah, j'ai fait ça un Ah bah ben non. Burly Est-ce que j'ai... Le... j'ai oh, la trajectoire chaudron, Je sais pas comment j'ai fait. Ta. Ta. Burly Oh putain. Oh J'ai vu que t'allais ressortir, en mode. Ouais, moi aussi. Mais je savais que tout était sous contrôle. Mais oui, le long putt Oh, le long putt Merveilleux sur le green qui est rouge C'est pas comme ça qu'on parle euh, en golf. C'est plus ou moins comme ça. Oh, oh c'est horrible mais... mais... ouais, Ah mais euh... j'ai mis ce clic En fait car, le, le, le truc c'est ah il y a que du green techniquement. D'accord. Ah non mais ah Ah mais non ah Je comprends pas. Je vais essayer de faire un trickshot ah, sur la jarre. Non Mais, mais... Faut se calmer C'est Jean-Michel qui est dedans. ah ah, sur, sur Michel Jarre. Oui. Oui, c'était ça la blague. En fait, c'est le jeu de Michel Jarre qu'on a tous pensé qu'on n'a pas fait. Voilà, parce que c'était de la merde. Sauf que Didel, il l'a fait. Parce que c'était de la sur merde. Michel Jarre. <rire> oh, c'est arnaque de Francis. <rire> vu ça <rire> Moi, je tente le trickshot. Hein, J'en ai rien à foutre. Oh, J'ai fait un petit tour sur le canap. Mais pas par là, bougre d'idiot. <rire> <rire> mais arrête, on a tout le temps l'impression que t'es en train de courir à côté de Jean Renault. Mais attends mais t'es encore au début Mais moi je tente le trickshot, je fais le beau jeu pour le stream Pardon bon, d'essayer ouais, ça... de proposer un peu de spectacle. J'y crois bon, pas. Mais tu proposes rien du tout au final <rire> Mais putain Moi oh, il est beau le trickshot Ah ta gueule toi hein. <rire> Mais je tente oh, des non, trucs non, hein. Mais tu prends des repères ou pas du tout Bah voilà, il y a Koka qui a compris, il dit Balka à la recherche de la physique newtonienne parfaite, c'est ça. Je vais faire un angle de l'air avec euh, avec ce côté de la jarre, <rire> qui euh, me propulsera ouais, pile euh... Ok, tout okay temps, Bonaldi. Hein. Ouais, grouille-toi. Voilà. Tout ça pour ça... ah ça va. <rire> non mais j'avoue que c'est du beau show pour le... oh, les Mais je suis toujours oh. devant les deux bolos. Comment vous vous expliquez ça Bah je suis mauvais. Ah! Je suis tombé dans le truc! Oh non, pas ce niveau! C'est ce pas ce ah, niveau? Ah, mais Diddles! Pas ce niveau-là! Mais Diddles! OUI Mais, mais diddles. As diddles. Non Mais Fred! Mais Fred! Quoi? Mais tu m'as encore poussé! Mais c'est parce que t'es nul ça! <rire> <rire> <rire> <rire> Très bien! <Fred. rire> Regarde, moi je viens de finir, j'ai fait un eagle! Un eagle! <rire> mais... oh, je sais même pas à quoi ça correspond! Ouais Oh! Eagle, c'est deux, deux coups en dessous du pas. NON! Putain! Bah bravo, je, je suis fier toi. Tu veux une médaille? Bah et oui. Comment on est censé faire dans cette boucle Parce que de moi, je peux, y pétendre, je peux y prétendre, Balka. et oui. Ah, mais on est censé passer par la bibliothèque? Quoi? Non. T'es censé passer par la toile. Sors tomber. Oh! I got it. Voilà. Sauf que là, y'a du vide entre toi et le truc, je te préviens. Bim! Easy! <coughs> BIM BIM BIM Après, Il y Y'a nuit qui, Nui qui nous dit, ok je comprends rien. Bah nous non plus, t'inquiète. C'est du golf, y'a pas grand clair. chose à comprendre. Hein, ça... Nous les viewers date, on souffre, alors c'est encore Canard Poirot qui ramène sa fraise. Bah vous, temps, vous souffrez, vous souffrez parce que c'est Balka qui est Balcais Balcais host. Ah, en même temps vous avez la vue de Balka <rire> Bah euh, écoute, t'as qu'à devenir host chez Soviet Supreme, Armington D'accord. Tu déposes ton non, CV et, et on de étudiera ta, ta, ta candidature. Un vieux taco <rire> Bravo Belka C'est quoi okay, ton problème on a, deux on a deux matchs pour euh, tout faire, là. Quelqu'un peut me pousser On va mourir. Bah non Ah oh, ah oh, oh non, dommage Oh Fred Watt, yep. bonjour ah, Arlington, merde, bonjour, bonjour. Boule, il vous Hop Et t'as bon, je suis revenu <rire> C'était très beau à voir Hop Hop Hop Hop Et hop hop. Parle, hop Hop On parle plus normalement en fait en fait. Et, et, hop. et des hop Hop Hop Hop Hop Hop Oh Oh le trickshot Ah non Ah dommage raté. Ah si c'est là Oh c'est là Oh Bien <rire> ouais moi Bravo Merde Ah d'accord il faut arriver en bas okay, Bravo Balkanier Ouest Ouais bah, bien joué Balkan Non Francis Non Non ça va, ça va, ça va, ça va. Ça Tout va. est sous contrôle, notre amitié bon. ne, ne va pas être brisée ce soir. <rire> tu le tu <rire> le <rire> <rire> Non mais c'est bon, je me sabote tout seul, il a pas besoin de me tuer en fait, je suis nul, ah j'ai fait un part avec ça Allez Frédois Il fait frissier Ah, mets une petite laine, tout ira mieux. Yes De toute il va mourir sur le dernier niveau, donc ça va, il y a des fantômes, il y a des haches, et tout ça. C'est par où qu'il faut passer par où déjà Ah, je vais passer à... C'est par où Non, Non Quoi Ça fait redescendre Mais c'est quoi cette merde Pourquoi Allez, allez, allez Oh yes, je me suis pas fait okay. Moi je suis revenu en arrière, parfait. <rire> parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. <rire> Impeccable Oh, oh, oh Ah oh, dommage. Ok, donc là du coup... Oh oui, des y y les de dieu à la con La trajectoire c'est BIM Alors par contre, pas de blasphème, euh, s'il vous plaît Mais t'as quoi toi <rire> <Du coup>, alors. <Charles. rire> Salut OUI Non la hache de merde ouais, je vous l'avais dit pas. Ben, Alors comment ça va les bolos ah trop loin. Bon, je suis coincé au premier. J'arrive pas à passer la citrouille. Boogie. La citrouille Merci aura eu plaisir. raison de moi. Oh non non mais fly. Mais <rire> c'est une honte. Allez allez. Oui. Ah, on rigole bien. Nick Fred. Oui. <rire> Et en <fait>. rapé. Eh <rire> Non, est non regarde il va me faire rentrer dans le trou. Non, non mais ça eh ça non. ça. Mais, si je... mais, mais fly. Non mais c'est bien. Fly tout ça pour pas que ah. je... Mais comment elle soutient ça, Charles mais... C'est honteux. Mais évidemment. Ah bah quand c'est pas pour elle... Euh... Bah ouais, bah voilà Mais les méthodes voilà. de lâche. <rire> ah non, mais à un moment, faut arrêter, quoi Les méthodes de Saline ah, ah, Didals, ça Oh, finit. nice Quand tu veux, Diddles hein. C'est pas qu'on t'attend, ouais, mais... Bah, euh... un... Il me reste un coup. Onze Onze J'étais coincé dans la citrouille Onze <rire> Bravo Diddles Et oh. égalité Parfait. Ouais les cartes de la bon dû Pourquoi on s'applaudit à chaque ça. fois Je <rire> sais pas, j'applaudis à chaque fois moi. C'est parce que vrai. tu es gentil probablement, ça doit être ça. Oui. J'en suis convaincu, intimement, Quel dans mon petit cœur. Mais de quoi, c'est quoi ton problème, Charles Ah oh, mais rien